Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers inconditionnels de GAO Info, merci une fois encore de plus pour votre fidélité sur les programmes de GAO Info. Bienvenue, nous sommes aujourd'hui avec un homme qui n'est plus à présenter. Il s'agit bien sûr de l'honorable Mohamed Ousmane Agh Mohamedine, membre du CNT, président du mouvement d'inclusivité, également chef coutumier. Monsieur le Président, Honorable bonjour et merci de compléter votre présentation à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci à vous et merci à tous nos téléspectateurs. Et tout le plaisir est pour moi de me retrouver avec vous sur ces plateaux pour répondre à vos questions. Je suis président de l'Alliance pour la refondation du Mali Arema. Je suis aussi président du mouvement de l'inclusivité et j'ai suis aussi un chef traditionnel. Notamment président du conseil supérieur de, de Kalarzaf Sherifen et allié du Mali. Monsieur le président, ces derniers temps, vous êtes très actif sur la scène politique nationale. Et pourquoi C'est pour soutien de la transition, je veux dire. Bien, d'abord, merci. Tout d'abord, il, il faut comprendre qu'il y a un, un, un vecteur commun, ou sinon un dominateur commun à tous ces titres. Euh, que ce soit le statut de, de président d'un mouvement de l'inclusivité ou de légitimité traditionnelle ou président de l'Alliance pour la Réfondation du Mali, il y a un dénominateur commun, c'est que je suis un non-politique, je suis un leader politique. Donc euh, c'est tout à fait normal que nous fassions de la politique, mais une politique qui n'est pas la politique politicienne. Nous sommes aujourd'hui dans, dans un contexte spécial où c'est un sursaut national de tous les peuples maliens pour sauver le Mali. Et nous essayons de faire la politique autrement, d'où la, la, la création de l'Alliance pour la refondation du Mali, qui s'inscrit en droite ligne dans notre action de d euh, avant de, nous avons d'abord été acteurs pour demander ces changements, et aujourd'hui nous sommes acteurs dans cette transition. Alors, nous sommes à une étape aujourd'hui. Non seulement il faut travailler pour réussir la transition, il faut la consolider, mais aussi il faut préparer la post-transition, d'où la, la création d'Alliance pour la Réfondation du Mali. Et notre soutien à la transition, c'est un soutien pour le Mali. Parce que pour nous, le Mali, on le voit au-delà de la transition. La transition est une étape où certainement il faut clarifier des choses, il faut mettre en place des outils et des instruments, il faut mettre fin à certains comportements nuisibles et néfastes, il faut rectifier beaucoup de choses. Mais le Mali ne s'arrête pas à la transition. Le Mali, c'est le Mali éternel qu'on est en train de voir. Et c'est pour ça que nous œuvrons. Et que pensez-vous de ce qui... Je crois que votre nomination au CNT, c'est juste un retour à la sincère par rapport à votre soutien à la transition, bien sûr. Je crois que c'est une lecture très réductrice de la situation. Avant d'être au CNT, d'abord, nous avons été très engagés dans la lutte contre l'ancien système, jusqu'à son départ. Et je crois que nous avons posé des actes avant cette transition, qui montrent que notre ambition et notre objectif, c'est seulement les Mali, rien que le Mali. Alors si, à l'instar d'autres Mali, Maliens, nous avons l'occasion de servir notre pays en tant que membre de CNT ou en tant que ministre, en tant que quoi que ce soit dans une institution, je crois que c'est légitime et c'est l'occasion de, de faire encore mieux et de faire davantage pour le Mali pour que notre pays puisse se sauver. Donc je ne crois pas que ce soit pour un retour d'ascenseur que nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui, mais c'est en droite ligne avec nos, par rapport à nos convictions, par rapport au combat qui a été toujours le nôtre, de sauver le Mali, de le libérer et vraiment lui restaurer sa dignité d'antan et qu'il soit vraiment le Mali tel que nous le rêvons et tel que nous le souhaitons désormais. En tant que membre d'une institution de la transition, quel bilan faites-vous de cette transition qui vient juste d'avoir deux ans Je crois qu'aujourd'hui le... ce que je peux vous dire déjà le bilan de la transition du point de vue de plusieurs acteurs et même de la population malienne il est, il est pratiquement très positif. Il est pratiquement très positif euh, par rapport d'abord à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'une certaine opinion nationale et internationale comprenne d'abord que le Mali appartient aux Maliens et que personne ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Ça, aujourd'hui, c'est une conviction qui est ancrée dans l'esprit des Maliens et qu'ils se sont appropriés cette idéologie, cette philosophie. Donc c'est un succès extraordinaire aujourd'hui qu'on en arrive à ce niveau que les Maliens ont compris, que le Mali doit appartenir d'abord aux Maliens et l'extérieur aussi l'a compris. La deuxième chose maintenant, c'est les questions sectorielles, les questions spécifiques. Euh, je commence d'abord par le cas, par exemple, de, de nos valeurs sociétales. L'ancrage de, de, de, de notre Mali au plus profond des terroirs. Le fait seulement aujourd'hui que la transition à faire de ses priorités la mise en valeur de nos chefs traditionnels, de nos chefs de fraction, de nos chefs de village, est un succès extraordinaire qui vaut plus que de l'or pour un pays qui veut se retrouver et qui veut restaurer sa dignité. Parce que nos premiers textes fondamentaux, qui n'ont pas été d'ailleurs calqués sur nos valeurs, leur premier rôle, leur premier impact, c'est de bafouiller ces valeurs-là. Et quand ces valeurs ont été bafouillées notre pays, est descendu trop bas. Aujourd'hui, la tension a permis de restaurer cela, donc c'est un, un cas de succès majeur. Le deuxième cas de succès majeur, quand vous prenez par exemple le cas de l'éducation, aujourd'hui tout le monde a été témoin d'une année scolaire apaisée, paisible, des examens qui se sont déroulés dans des conditions meilleures. Ce n'est jamais arrivé depuis des années. Pas de fuite de résultats, pas de fuite de preuves. Tout s'est passé conformément à la volonté souhait des, des Maliens, de voir vraiment une année scolaire d'avoir calme, apaisée et aussi des examens qui se déroulent dans des conditions propres. Ça, c'est un premier cas de succès. Le deuxième cas de succès, quand vous prenez le secteur de la santé. Aujourd'hui, tous les hôpitaux, ceux qui ne sont pas réhabilités, sont pour la majeure partie équipés de certains équipements de pointe, de haute technologie. Et c'est une fierté. Aujourd'hui, vous avez l'hôpital les, les, les, les, pédiatrique au niveau de, de, de, de Bamako aujourd'hui, qui, qui était bloqué pour des petits, des petits détails. Aujourd'hui, je crois aussi qu'ils qu fonctionnent. Il y a un tas de choses. Je l'ai dit que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le domaine du secteur agricole. Aujourd'hui, notre coton aujourd est en train de briller pour le Mali. Aujourd'hui, nous avons repris notre rang par rapport au coton. Et quand vous prenez l'agriculture aujourd'hui, le barrage de Markala, le barrages de Marcala qui a fallu aujourd'hui euh, ne plus fonctionner, pour une histoire d'un petit budget de 3 milliards aujourd'hui. Euh, ces barrages qui constituent notre poumon économique a failli ne plus fonctionner à cause de la négligence des anciens systèmes qui ont abandonné les vraies priorités pour notre pays. Tout le monde sait que les poumons de l'économie, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Ces secteurs ont été délaissés. Aujourd'hui, dans cette transition, ces secteurs sont vraiment considérés et ils, ils, ils, ils ont beaucoup d'attention. C'est vrai, on ne peut pas occuper le fait qu'il y a quand même des difficultés qui sont inhérentes à la crise mondiale. La crise mondiale est en train d'impacter effectivement sur notre agriculture, sur notre élevage, sur certains secteurs euh, clés. Est-ce que vous voyez, Et ça c'est normal, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui au niveau de l'attention en tout cas, il y a des, des, des avancées. Ça c'est au niveau de l'agriculture. La, de Alors il faut aussi euh, noter aussi les pas importants par rapport à la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, tout le monde sait aujourd'hui, je le prends en dernier, tout le monde sait aujourd'hui aujourd que notre armée est une fierté aujourd'hui. Notre armée est bien entretenue, bien formée et puis surtout bien équipée. Aujourd'hui, c'est une réalité. Maintenant, il faut aussi ajouter le fait aussi qu'aujourd'hui, nous incarnons, aujourd'hui, notre autorité incarne la souveraineté de notre nation. Il y a des décisions courageuses qui sont prises par le chef de l'État, le colonel Assemi Goïta et tout son staff aujourd'hui, qui ne pouvaient pas être prises par le passé. Et en réalité, c'est de ça qu'on a besoin. Parce que ce qui est important aussi à comprendre dans cette transition, vous ne verrez pas un nom politique aujourd'hui, en tout cas, un nom politique de sa transition, de cette classe qui est en train de se mettre en place, cette nouvelle classe politique renouvelée qui est en train de se mettre en place. Vous ne verrez pas quelqu'un vous dire on va faire des forages, on va faire des puits, on va faire des, des comme Non, ce n'est pas nécessaire. C'est un discours un peu démagogue nous a, avec lequel on nous a saupoudrés pendant des décennies. On a dépassé ça. On n'a pas besoin de dire aux Maliens qu'on va vous faire de l'eau. Non. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand un homme qui porte les soucis du Mali est à la tête du Mali aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui dire que les Maliens ont faim ou ils ont soif, ils ont besoin de se soigner. Il le fera parce qu'il va voir les Maliens comme sa famille. Il verra les Maliens comme sa famille et on n'aura pas besoin de lui dire de faire. Donc c'est des discours aujourd'hui qui n'est pas nécessaire de tenir. Ce qu'il faut pour nous dans cette transition, c'est ce qui est en train de se faire, c'est que les Maliens soient rassemblés autour du Mali pour que vraiment le souverain, après Dieu, que le peuple puisse s'exprimer et s'affirmer chaque fois que cela a des besoins par rapport aux questions d'intérêt national pour le peuple malien. Vous, c'est un bilan positif Absolument. Moi, je dirais même que le bilan est plus que positif. C'est-à-dire que les gens se confondent souvent euh, la majorité et l'unanimité. Aujourd'hui, ce n'est pas l'unanimité qui est recherchée. Vous aurez toujours quelqu'un qui fera des critiques, qui n'est pas content ou qui se plaint, c'est normal. C'est normal et il n'y aura même pas de monde sans ça. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la majorité écrasante des Maliens est inanime aujourd'hui, que le Mali a pris le bon chemin. Et ce n'est pas seulement le Malien qui le dit, c'est toute l'Afrique qui le dit. Et par-delà, le continent africain, d'autres continents moins hypocrites, l'affirment ouais fort qu'aujourd'hui, le Mali a pris la bonne voie pour son épanouissement et pour sa son indépendance. Monsieur le Président, parlons de, euh, de l'Aige, Parlons de l'Aige, il y a la classe politique qui a griefs par rapport à, aux procédures des choix des membres de l'Aige. Pour vous, est-ce que ça, ça peut entraver la marche de cette institution au combien importante pour euh, euh, le pays bon, Vous savez déjà, c'est normal, parce que déjà quand on vous dit que vous avez trois places pour un océan de partis et de sociétés civiles, c'est compliqué. Donc c'est normal que les gens se, se plaignent, mais ça ne veut pas dire que, pas dire que quelque chose d'anormal se passe. Euh, il y a trois places il faut choisir en fonction des critères. Et je crois que ce processus est en train d'être conduit avec le maximum de transparence pour permettre aujourd'hui probablement de tirer au sort ceux qui vont siéger. Et personnellement, nous avons soumis une demande. Nous, nous, nous ne regrettons pas de n'avoir pas été parmi les 11 organisations qui ont été maintenues parce que tout simplement nous sommes convaincus aujourd'hui que le processus est en train de se faire de façon transparente. Et même si l'organisation n'a pas été retenue, tout le monde a été invité pour être témoin du tirage au sort cet après-midi. Donc je crois que ces grèves, c'est normal, parce que trois places pour un océan de partis et de sociétés civiles, ça va susciter du bruit parce que tout le monde va être là-dedans. C'est normal. Mais pour ce qui est de la procédure même, euh, qui, qui conduit au choix, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Tout s'est fait dans la transparence et, et tout le monde est au courant de ce que s'est fait. Et je crois que c'est ce qui est essentiel. Mais ça ne pourra pas satisfaire tout le monde, ça c'est clair. Il faut faire des choix euh, courageux et surtout faire, faire des choix qui sont les meilleurs pour le Mali. Vous êtes euh, politique aussi, monsieur le Président. Votre, vos, vos, vos camarades politiciens qui ont posé euh, le choix des membres de l'INJ, qu'est-ce que vous avez à, leur dire par rapport à je veux dire par rapport à la procédure qui a été proposée par le ministre ah, bah Vous savez, on est, on est habitué à ce qui boude depuis un bon moment. Et comme je l'ai dit, c'est normal, tout le monde ne peut pas être d'accord, c'est normal. Mais ce qui est important, et c'est un appel que je lance à tous ceux qui boudent, vraiment il est temps aujourd'hui qu'on dépasse ça et qu'on soit convaincu de ce qui est la réalité du Mali aujourd'hui. La réalité du Mali aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un, dans un processus qui mérite le soutien de tous les Maliens, sans préalable aucun. Les résultats sont tangibles, il faut soutenir tout le Mali pour sortir le Mali de la situation dans laquelle il était et, et qu'on avance. Ça C'est un appel que je, je, je lance euh, honnêtement pour que les gens travaillent au rassemblement des Maliens et qu'on taise un peu certaines, certaines questions euh, dont on n'a pas besoin aujourd'hui. – Oui, Monsieur le Président, après l'organe unique de, de gestion des élections, il y a également euh, le projet d'élaboration de, de nouvelles nouvelle constitutions pour le Mali dont certaines parties ne sont pas pour. Quel est votre point de vue par rapport à cette question de révision d'une nouvelle constitution, ou bien, de d'une nouvelle constitution ?– Bon, pour l'instant, je n'ai pas une, une, une lecture nette de ceux qui ne sont pas pour une nouvelle constitution. Je n'ai pas une lecture nette. Je n'ai même pas de noms précis d'acteurs qui disent qu'ils ne sont pas totalement d'accord. Mais nous apprenons comme ça dans, dans, dans des rumeurs qu'il y a quelques-uns qui parlent de l'inopportunité. Bon, je crois que c'est faire une grosse erreur. Aujourd'hui, euh, tous ceux qui sont engagés pour faire le Mali tel que nous le rêvons aujourd'hui sont unanimes que ce texte fondamental n'a jamais été un texte malien en réalité. Il a été toujours calqué sur d'autres valeurs. D'ailleurs, il nous a été imposé, on a tenté de nous y conformer et voilà là où il nous a amenés. Et même la révision de 92 n'a pas pu corriger cet art de cette ancienne constitution de la Deuxième République. Donc aujourd'hui, si vraiment on veut refonder le Mali, si on veut les réformer et les refonder aujourd'hui, il est clair qu'il faut les doter d'un outil, outil constitutionnel qui reflète vraiment les attentes des Maliens et qui soit vraiment en harmonie avec nos valeurs sociétales. Autrement, on n'ira pas loin. Le fait seulement que cette constitution n'a pas donné une bonne place à nos valeurs sociales, à nos légitimités traditionnelles et qu'on rentre un peu dans l'universalité, dans, dans, dans des choses standardisées, ailleurs qui sont faites, ailleurs et qu'on rentre là-dedans, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est un Deuxièmement, depuis 1992 à nos jours, le Mali même a changé. Le Mali a changé, certains besoins ont changé, certaines réalités sont là. Et puis il y a aussi un certain nombre de textes internationaux auxquels nous avons souscrit, qui pour certains sont utiles. Il est utile pour le Mali aujourd'hui de s'inscrire dans ça. Il est aussi bien aussi de les prendre en compte. Bon, par le passé, je sais qu'il y a une certaine, certains soucis qui ont animé beaucoup à s'opposer à un renouvellement de la Constitution. Par exemple, les questions du troisième mandat. Bon, je crois qu'aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Aujourd'hui, on n'est même pas à un premier mandat, après votre raison de... Penser un troisième mandat. Donc, cette question, cette crainte ne se pose pas de mon point de vue. Alors, donc pour conclure la décision, je crois qu'aujourd'hui, il est, il est vital et il est pratiquement utile et nécessaire pour le Mali de se doter d'une nouvelle constitution qui soit vraiment calqué sur nos valeurs et nos attentes. C'est vrai qu'on va emprunter un peu des valeurs universelles, parce qu'on n'est pas dans l'autarcie, nous sommes avec le monde. Il y a des valeurs universelles auxquelles il faut souscrire dans cette constitution, c'est normal. Mais pour l'essentiel, elle doit être vraiment basée sur la réponse au problème du Mali et des Maliens de façon générale. Oui, – Monsieur le Président, vous êtes membre du CNT, membre d'une du commission, je veux dire une des commissions clés, la commission si je ne m'abuse pas, c'est bien la commission de développement rural et de l'environnement du CNT. On parle de, ces derniers temps d'élargissement du CNT. Quel est votre avis Est-ce que c'est nécessaire bon, C'est-à-dire que l'élargissement du CNT participe d'un souci, d'un souci de, de répondre à la préoccupation d'une certaine catégorie de Maliens, même s'ils ne sont pas la majorité, d'une certaine catégorie de Maliens qui se sentent exclus par rapport à la première, à la, à la première nomination. Alors, euh, étant donné que le, le, le, le mot fétiche même de cette transition, c'est l'inclusivité, il est tout à fait normal de créer les conditions pour que vraiment ceux qui se sont sentis ex, ex, exclus par le passé puissent être impliqués. Et ils répondent de toutes les couches pratiquement. Dans toutes les couches qui ont, qui ont, qui ont permis de mettre en place les CNT, il y a à l'intérieur de chacune quelques-uns qui disent qu'ils n'ont pas été associés ou que la forme ou la procédure n'est pas pris. Donc d'où leur, leur, leur retrait des de, de processus. Une occasion leur a été donnée avec le 26 pour compléter à 147. Et je crois que c'est normal. C'est normal qu'on continue toujours, en tout cas à tendre la main, à créer les conditions pour rassembler le maximum de, de, de, de Maliens. Je crois que c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas seulement le CNT, ça a été dit aussi du gouvernement. Donc c'est un processus qui participe vraiment des soucis, de donner l'occasion, en tout cas à tous les Maliens, qui travaillent vraiment pour les Maliens, qui ne font pas l'objet de manipulations d'opinion extérieures ou d'agenda extérieur, de trouver l'occasion de servir leur pays et avec dignité. Okay. Monsieur le Président, comme vous êtes sur Info, on ne peut pas faire cette interview avec vous en tant qu'une personnalité clé aujourd'hui en pays de ce pays. Et également des régions du Nord, vous êtes des régions du Nord il y a la route Gao sévaré qui est coupée, qui est sous blocus, qui fait objet d'un blocus depuis le mois de mai. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver une solution à cela. Et ça entrave, entrave énormément sur l'économie de, de, de, de cette partie du Mali Quelle est votre avis Est-ce que vous avez à faire des démarches par rapport à ça ?– bon, Vous savez, aujourd'hui… Euh... Il faut qu'on comprenne que la situation sécuritaire incombe à tout le monde. Ce n'est pas, pas seulement à l'appareil de l'État. Ça incombe à l'État. Et quand je dis l'État, c'est y compris les populations. Aujourd'hui, tout ce qui provoque l'insécurité vient des populations, pour la plupart. C'est vrai, il y a les mercenaires qui nous infiltrent, qui sont, qui sont, qui sont utilisés d'ailleurs et qui viennent nous déranger. Mais leur couverture, c'est surtout des nationaux c'est des gens parmi les enfants de ces populations-là qui, qui sont la, la source d'insécurité Et ça, je crois que la population doit jouer un rôle extrêmement important pour qu'on arrive à, à finir ça. Et le premier axe sur lequel ils peuvent agir, c'est ce fameux accord d'Alger qu'on n'arrive pas à mettre à, encore en œuvre dans sa composante de, de désarmement. Tant qu'on n'arrive pas à finir ce désarmement, il n'y aura pas une bonne visibilité euh, par rapport à la situation sécuritaire parce qu'il y aura toujours des gens qui vont se faire protéger et se mettre derrière ceux qui sont autorisés à porter des armes au nom de cet accord. Alors que ça crée beaucoup de problèmes. Donc la solution c'est quoi Il faut qu'on aille rapidement au désarmement. Il faut qu'on désarme comme ça, la situation, le milieu va être un peu assaini et ça va être facilement contrôlable. Euh, notre armée nationale en a, a, a monté, a, a, a pleine montée en puissance est en train de faire des grands efforts aujourd'hui pour circonscrire tout ça. Mais il y a quand même cette mauvaise graine qui est là, qui dérange. C'est qu'il y a toujours des groupes qui sont autorisés à posséder des armes. Et malheureusement, on ne contrôle pas ce qui se fait à ces niveaux. Certains se livrent à toutes sortes de pratiques et l'ennemi aussi se cache derrière Et On ne fait pas la différence entre tout le monde. Donc il faut qu'on dépasse ça et qu'on accepte vraiment aller dans ce désarmement-là très rapidement et qu'on tourne la page. Et si tout le monde n'est pas prêt pour ça, qu'on avance au moins avec ceux qui sont d'accord et qu'on tourne la page, ça va peut-être réduire une partie du problème. Ça va nous amener vers le résultat. La deuxième chose, c'est que euh, la question secrétaire demande aussi un peu de patience. Ça demande aussi un peu de patience parce que le mal est trop profond. Le mal est trop profond. Qui peut imaginer qu'un matin, on allait se retrouver avec 49 soldats qui débarquent sans aucune formalité, comme s'ils viennent dans un no man's un no -man aujourd'hui avec des moyens militaires tout autour. Et après, seul, après, après tout ça, le seul Dieu sait qui a été découvert après ça, à travers cette agence d'aviation et tout ce qui s'en suit. Dieu ce qui a été découvert après ça. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. En réalité, notre pays était dans cette fragilité, dans cette délicatesse depuis, depuis des décennies, et voire depuis les, les cinq, six dernières années que Barkhane était là et tout ça, il y avait tout ça. Donc, ça demande un peu, un peu de temps et de la patience et surtout, ça demande la coopération de la population. Il faut qu'on arrive à maîtriser les jeunes, il faut qu'on arrive à encourager ou Sinon, même à mettre la pression sur ces mouvements-là de ne plus être détenteurs des armes, de désarmer et de s'inscrire dans une dynamique régulière. Euh, C'est malheureux ce qui arrive sur les tronçons de Gao et même ce qui arrive sur les tronçons du Niger, mais je dis la responsabilité est partagée. Il est temps que ces populations-là arrêtent seulement de crier aux victimes et qu'elles-mêmes elles travaillent pour contribuer à la sécurité en dénonçant des choses et en encourageant les enfants à aller vraiment vers, vers les désarmement à travers ces mouvements-là. C'est la seule chose pour nous d'aller. Sinon, on ne peut pas envisager un développement tant qu'il y a l'insécurité. J'ai dit, il y a un discours hypocrite qui a duré pendant des années. Le discours hypocrite est le suivant. C'est de dire qu'on peut faire du développement sans la sécurité. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut même pas espérer un développement tant qu'on n'a pas la sécurité. Il y a des gens qui vous disent, non, il faut développer pour qu'il n'y ait pas de... Non, c'est des histoires. Ça, C'est un discours hypocrite avec lequel on nous a endormis. Même dans la misère, il faut créer la sécurité. Même dans la fin, il faut créer la sécurité. Il faut l'imposer. Quand la sécurité s'est imposée, on peut agir et poser des actes de développement. Vous ne pouvez pas faire des actes de développement pendant que les armes crépissent. Ce n'est pas possible. Il faut un calme pour faire des développements. Mais, mais, vous venez de parler des, des 49 militaires ivoiriens arrêtés sur le sol Mario. Et cette arrestation, on sent que ça est en train d'empoisonner un peu les relations entre nos deux pays et en tant que membre du Conseil national de transition, quel conseil avez-vous pour les deux pays, je veux dire le Mali et la Côte d'Ivoire ?– bon, En principe, ce dossier étant déjà judiciarisé, je ne voulais pas interférer là-dedans. Je crois que jusqu'ici, notre justice fait du bon travail, elle a fait un très bon travail. Mais ce que je peux faire, c'est de lancer un appel aux différents peuples maliens et ivoiriens de ne pas se laisser emporter. Ce dossier est très sérieux. Il s'agit à la fois de la souveraineté du Mali et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et même de la souveraineté de l'Afrique. Il y a un ennemi commun qui est la France qui continue par les biais de certains chefs d'État encore faibles au service de la France de tenter de déstabiliser l'Afrique, de déstabiliser le Mali. Je crois que les peuples ivoiriens et les peuples maliens doivent se donner la main pour que cette question-là soit traitée dans le fond. Ce qui est sûr, nos frères ivoiriens qui sont là, qui malheureusement se sont retrouvés dans cet ombroglio, ne feront l'objet d'aucun traitement inhumain de la part de leurs frères maliens. Mais il n'est pas question de faire en sorte que c'est un problème banal et qui n'a pas, pas requis toute l'attention et la gravité que cela mérite. Voilà ce que je peux dire là-dessus, et que c'est une affaire qui concerne l'Afrique, c'est plus que le Mali. Et que les chefs d'État qui s'adonnent à cette complicité, avec l'Afrique pour embarquer des frères africains dans des schémas suicidaires comme ça, vraiment il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui l'Afrique, on a dépassé ça. Monsieur le Président, et la charte de la ville parlons en C'est le temps nous entendons le bruit de, de, de portes un peu partout dans la ville. Les gens commencent vraiment à... Euh, ça devient, cette charte de la vie devient insupportable auprès des populations. En tant que membre du CNT, est-ce que vous avez amené des, des démarches par rapport à ça Je crois qu'il y a un plan de réponse qui a été mis en place depuis la mise en place des sanctions. On ne peut pas nier le fait que le plan de réponse du gouvernement par rapport aux sanctions a donné un effet positif. Parce qu'au moment où beaucoup faisaient des déclarations incendiaires pour dire que la famine y a ceci le Mali s'en sortait mieux que même des pays qui ne sont pas sous embargo. On a vu tout ça passer. Maintenant, l'embargo a été levé, c'est vrai. Il y a quelques commerçants qui continuent à faire de la surfacturation. Et je crois que l'État a pris des mesures par rapport à ça. Mais ce qu'il faut dire de façon globale, il faut que les Maliens comprennent que nous sommes dans, un, dans, dans, dans, dans une nouvelle phase de dimension mondiale. Il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui impactent sur des coûts sur des façons de vivre. Il faut intégrer ça et comprendre ça comme ça. Aujourd'hui, il, il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas au Mali comme avant tout, simplement parce qu'il y a une rupture quelque part et très loin. Alors, quelle est la solution La solution d'abord, il faut continuer à en dire, il faut persévérer et surtout, il faut travailler, il faut travailler la terre. Il faut travailler la terre pour qu'aujourd'hui, on a l'opportunité à travers nos nouvelles politiques agricoles nos nouvelles politiques sociales, nous avons l'opportunité aujourd'hui de mettre en valeur vraiment nos équipements locaux, de mettre en valeur nos stratégies locales pour produire et produire mieux. Je crois que la seule, ça demande un peu de patience. Je dis toujours il y a trois volets sur lesquels le combat d'indépendance est mené. Le premier, c'est l'indépendance politique. Ça, je crois qu'elle est, elle est, elle est claire et nous l'avons acquise aujourd'hui. Le deuxième, c'est l'indépendance diplomatique. Ça aussi, je crois que c'est clair, nous l'avons acquis aujourd'hui. Maintenant, il reste l'indépendance économique. Les dépenses économique, ça demande un peu de temps. Ça demande des planifications, ça demande des stratégies, ça demande surtout un engagement de la population à travailler. Il faut retourner vers la terre, il faut imaginer, il faut faire des projets, il faut, faire, il faut, être vraiment, il faut avoir un esprit entrepreneurial. Il faut produire, quoi. il faut que cette opportunité soit saisie par les jeunes pour inventer, pour imaginer. Pour... Et je crois que l'État aujourd'hui a l'oreille attentive. Je vois ces derniers temps on est en train de mettre en valeur des, des, des jeunes qui fabriquent des drones, qui fabriquent des choses. Et je me rappelais au, au dialogue national inclusif, honnêtement, ça m'a ça énervé, parce que j'ai vu un jeune qui est promoteur, qui est fabricant d'un drone, il a fait deux heures de temps en train de chercher la parole, il n'arrive pas à la voir dès lors qu'on a compris qu'il il cherche une licence, il a inventé des choses, il a été négligé. Finalement, ça m'a énervé, j'étais obligé de dire, mais donnez-lui la parole c'est un chercheur, il a inventé quelque chose, c'est un Malien. Donnez-lui la parole, encouragez-les, mettez-les en valeur. Et ça, effectivement, c'est la politique française. Nos savants, nos connaisseurs, nos chercheurs ont été relégués au second plan. Quand tu dis que tu as inventé, tu passes au ridicule. Et ça, on doit dépasser ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, le contexte est favorable pour que vraiment les Maliens fassent travailler leur génies créateur pour vraiment euh, mobiliser des choses, euh, augmenter notre production. Mais la difficulté, elle est là, elle est, elle est mondiale. Ça ne veut pas dire que, par la grâce de Dieu, nous, on n'est pas, pas dans la famine. En tout cas, le Mali n'est pas dans la famine, n'est pas dans la misère. Mais l'alerte, elle est là. L'alerte, elle est là et elle est, elle, est, elle est sentie. Les intrants agricoles ne sont pas partout, les engrais ne sont pas partout. Mais il faut qu'on développe vraiment des mécanismes alternatifs, même traditionnels, par rapport à ça, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont liées à la crise mondiale. Parce que souvent les engrais ça vient de loin, souvent il y a des choses, vous voyez même euh, par rapport à la question du blé aujourd'hui, euh, si seulement au lieu de, pendant que no, notre état est en train de signer des accords pour nous apporter du blé, si seulement cette année nous nous sommes concentrés sur la zone lacustre de Diré, aujourd'hui euh, on va aménager beaucoup d'hectares, tout le monde sait aujourd'hui la qualité du blé à Diré, il faut qu'il y ait des projets dans ce sens, il faut qu'il y ait des initiatives, de la jeunesse. Et je crois que l'État, aujourd'hui, est dans de bonnes dispositions pour encourager ce genre d'initiative, pour qu'on produise beaucoup on a les mangues, les l'échalote et tout ça. Et les conditions sont très bonnes pour que vraiment on développe ces, ces, ces spéculations. Oui, mais Monsieur le, le Président, il y a certaines politiques qui demandent l'élargissement du gouvernement pour plus de neutralité et pour la bonne organisation des élections. Qu'en pensez-vous Bon, dans tous les cas, c'était prévu dans, dans les différents accords politiques <coughs> qu'il y aura, tout comme le CNT, le gouvernement sera élargi. Je crois que ça, c'est une question de temps. Ça, ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et avec les, les collaborateurs politiques. Des choses, je crois, qui sont déjà discutées. Donc, quand ça va arriver, ça va arriver. Maintenant, quand les gens se disent... Euh, souvent, les gens font des fixations sur des individus, sur des personnes. Je crois qu'il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on dépasse les fixations sur des individus, sur des personnes et qu'on arrive vraiment à, aux questions de travail. quoi. Il faut voir les résultats, qu'est-ce qu'il fait, quoi, et comment il le fait et quelle est l'incidence positive de ce que l'homme fait. C'est ça le plus important. quoi. Et, et le reste, pour moi, c'est un débat inutile. Nous arrivons pratiquement vers la fin, mais on ne peut pas partir sans vous demander votre avis par rapport à l'acquisition des équipements militaires par notre armée. Est-ce pour vous, ce serait une solution pour liguer ces risques sécuritaires Vous savez pourquoi nous respectons même il faut avoir une armée puissante. Les le maillons sur lesquels la France et ses en ont pu jouer pour nous mettre à genoux, c'était d'affaiblir notre dispositif militaire. Euh, aujourd'hui, si l'armée est en train de monter en puissance, les hélicoptères, les nids, les armements, les chars, les avions, tout ce que, tout ça aujourd'hui, euh, tout le monde est en train de voir ça et tout le monde est en train de sentir effectivement qu'il y a quelque chose qui se met en place. Et ça, ça impose le respect. Alors quand ça va imposer le respect, c'est par là que l'indépendance va arriver. On ne peut pas prendre, prendre l'indépendance que nous voulons tant que nous avons un appareil militaire faible. C'est la force avec les rapports de force qu'on vous respecte. On ne peut pas faire de développement. Donc, euh, mon opinion là-dessus, c'est que bon vent. Hein. Bon vent à, ces, à, à cette stratégie d'armement, de, de, de, d'équipement de notre armée, de sa formation et surtout de son agrandissement. Parce qu'on a un territoire très vaste. Il faut continuer à recruter, recruter, recruter mettre l'armée dans toutes les conditions, conditions matérielles, conditions sociales, hein, conditions logistiques. Et, et voilà d'ailleurs pourquoi euh, aujourd'hui, il est important de ne pas être distrait aussi pour les élections présidentielles. Parce qu'il ne faut pas que n'importe qui vienne au pouvoir. Hein. Si n'importe qui vient aux affaires, il va et tous ces équipements dont on est fier aujourd'hui, il risque de ne même pas avoir de la graisse pour les graisser, du carburant pour survoler le territoire, ou même des pièces de recharge ou même tous les restes. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut travailler pour que vraiment le Mali, pendant encore un siècle, ne soit plus gouverné, dirigé par quelqu'un qui manque de courage ou qui ne porte pas le Mali dans son cœur. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs la raison de l'Alliance pour la Réfondation du Mali, c'est que plus jamais n'importe qui, en tout cas, ne viendra à la tête de ce pays-là. Il faut les hommes qui sont convaincus que le Mali n'est plus une affaire de gâteau à partager, mais une affaire de sacrifice. Une affaire de sacrifice. Votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment sur Po Bon, mon dernier mot c'est de dire à la, à la population de façon générale de l'intérieur comme de la diaspora de rester mobilisée derrière cette transition. De soutenir le président de la transition Assimi Goïta, c'est une chance pour le Mali. C'est la vérité, c'est de façon sincère que je l'ai dit, c'est une chance pour le, pour le Mali lui aussi bien les hommes qui sont autour de lui et tout ce qui à visage découvert aujourd'hui sont au charbon pour donner au Mali sa dignité il faut soutenir cet effort, il faut l'encourager et rester engagé et inscrivez-vous dans cette dynamique soutenir notre armée nationale contre tout, contre tous les ennemis il faut soutenir notre armée nationale et aussi un appel que je lance à nos pays voisins particulièrement la Côte d'Ivoire et le Niger vraiment de de considérer que le Mali n'est pas un ennemi ni de la Côte d'Ivoire ni du Niger. Mais le Mali c'est un peuple qui a une grande histoire, qui tient à sa dignité, qui tient à la préserver et qui est aussi jaloux pour que l'indépendance également africaine revienne à l'Afrique. Alors un minimum de soutien de nos frères Ivoiriens et Nigériens pour que le Mali puisse se libérer et libérer l'Afrique, je crois que ce n'est pas demander trop. Et les chefs d'État Ivoiriens et Nigériens, de mon point de vue aujourd'hui, ils auront beaucoup à gagner pour l'histoire et pour la postérité en s'inscrivant dans cette dynamique digne de soutenir les efforts des Maliens pour leur dignité, qui sont aussi des efforts africains. Voilà le message que je voulais lancer. Merci à Gawa Info et merci à vous, Koulbali. Et que Dieu bénisse notre pays, les Mali. Vive le Mali. Merci, monsieur euh, le président honorable Mohamed euh, Ousmane al Mohamedi. Nous étions avec euh, l'honorable. Euh, pour un peu faire le bilan de la transition, des deux ans de la transition. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur GAO Info. Inch'Allah. Merci.